Quoi, tranquille ou quoi Ouais, ouais, ouais, tranquille. Ouais, donc, comme tu peux le constater, on va parler de Ousmane Dembele, Aka, Dembouze, la foudre, l'homme qui casse les lignes défensives comme des biscottes. Tu vois ce que je veux dire Tu vois le matin les biscottes, là, comment c'est craquant Ben, ça, c'est la défense quand Ousmane Dembele, là, le ballon. Tout le monde commence à trembler des genoux. Tu vois ce que je veux dire Quand il arrive sur le terrain, sur le côté, oh là là, quand ça déboule, il te met des crochets, des feintes de corps. Ton corps, il commence à danser la lambada, la salsa, tout en même temps. Tu comprends pas. Tu commences à avoir des séquelles. De trauma, tu vois ce que je veux dire Tu te dis mais qu'est-ce qui se passe Je me suis mangé un bus ou quoi Non, c'est juste Dembélé qui t'a mis une accélération. Tu vois ce que je veux dire Et là aujourd'hui, Dembélé, tout le monde entier connaît ses capacités. Il y en a qui vont dire oui mais Dembélé il se blesse souvent. Oui mais Dembélé il a une hygiène de vie bizarre. Écoutez, Dembélé, moi je vous dis, si demain il décide d'avoir une bonne hygiène de vie et d'être sérieux aux entraînements et de venir à l'heure et de prendre sa carrière au, au sérieux, qu'est-ce qu'il devient Un joueur emblématique, un joueur du cadre et du niveau de Kylian Mbappé, voire mieux. On est, on est tous d'accord sur ça. Vous êtes tous d'accord pour dire que Dembélé, techniquement, c'est très très costaud. Voilà. Donc euh, maintenant, c'est juste une question euh, de sérieux. Et là, on a pu le voir que récemment, il commence à prendre sa carrière au sérieux. Parce que je vous rappelle qu'avant, il venait tout le temps en retard aux entraînements. Maintenant, qu'est-ce qui se passe Il arrive tous les jours en avance et quand je dis en avance c'est pas ouais j'arrive 15 minutes avant histoire de me changer voilà je me suis pris ma petite douche voilà je, je me suis mis dans le truc froid et tout non non non non il arrive trois heures en avance ça veut dire que le mec il est là le staff n'est même pas encore arrivé même ceux qui font le ménage ils sont même pas encore arrivés Dembélé il est déjà là en train de s'entraîner donc ça c'est pas une preuve que le mec va commencer à prendre sa carrière au sérieux voilà donc messieurs dames vous savez ce que qui, que ce que Dembélé est capable de faire et le FC Barcelone le sait très bien qu'est ce qu'eux ils font hein je vais vous dire ce que le FC Barcelone, ils font. Ils ont des joueurs sur lesquels ils peuvent investir. Mais eux, ils vont acheter des joueurs à je ne sais pas combien. Voilà, Là, ils sont ramenés Ferran Torres. Voilà, Ils vont lui donner je ne sais pas combien de salaire. Alors que Dembélé, il est là. C'est lui qui fait le travail. Donc déjà, ça devait être lui le salaire le plus élevé de tout FC Barcelone. Je comprends même pas pourquoi Memphis Depay ou des je sais pas quoi là, ils sont là, comment il s'appelle l'attaquant Il est nul. Il ne met même pas un seul but. Il est nul à chier. Dembélé, il casse toutes les lignes de défense. Il centre, il n'y a personne. Et vous, vous, et vous dites que ouais, là Dembélé il est malade. Il demande un salaire de 40 millions annuels plus une prime à la signature de 40 millions. Mais c'est tout à fait normal. C'est normal. Les gars, il n'y a plus Messi. Il n'y a plus d'avenir au FC Barcelone. Tu comprends L'UFC Barcelone, c'est terminé. Personne ne sait qui est-ce qui va redonner le, le, le, la ferveur que le Barcelone a perdu. Là, aujourd'hui, vous avez le joueur, le meilleur de votre effectif. Celui qui casse toutes les lignes, celui qui crée tous les dangers. Tous les dangers. Tous. C'est Dembélé. Si vous ne lui donnez pas le ballon, il n'y a pas d'occasion. S'il ne fait pas un appel, même juste, même si vous ne lui donnez pas le ballon, le fait qu'il soit là-bas, à droite et que l'équipe sait qu'il est là-bas à droite, hein? ils vont commencer à coulisser. Tu vois ce que je veux dire Parce qu'ils savent que le démon est là-bas. Hein? Et là... Le mec, il vous parle français en disant « écoutez, vas-y moi, je vais prendre ma carrière au sérieux, je vais être l'avenir, euh, tout ça et tout, nanana, faites-moi confiance, c'est terminé les blessures, c'est terminé tout ça, donc maintenant, je veux ça et ça, parce que j'estime que maintenant, ça va être moi qui va porter le FC Barcelone, parce que là, il y a des gens qui disent que ouais, l'UFC Barcelone, ils veulent Haaland, ça va être sa priorité, mais Haaland, vous allez lui donner le salaire qu'il veut, d'accord, mais ensuite, qui va lui donner le ballon Qui va casser toutes les lignes Hein C'est le démon. Et oui c'est le démon qui va faire briller l'attaquant. Vous pensez quoi là Vous êtes malade ou quoi Dans tous les cas, le FC Barcelone, ça a toujours été comme ça. Il manque de respect à tous leurs joueurs. Ils ont manqué de respect à Neymar. Ils ont manqué de respect à Messi. Hein T'entends Oui, Messi. Ils lui ont dit, écoute, nous on ne peut plus te payer. Voilà. C'est toi qui as fait qu'on euh, est euh, dans une dimension incroyable depuis quelques années. Mais là, on ne peut plus te payer. Si tu veux, tu continues à jouer gratuitement. Tu peux dire ça à, à, à Lionel Messi, mais t'es malade ou quoi Qu'est-ce qu'ils ont fait à Luis Suarez Ils l'ont viré comme un malpropre, voilà. Il, il apprend il a au téléphone, comme ça, bon, vas-y, tu ne joues plus, on t'a vendu. Mais non, mais c'est comment que vous... Là, toutes les retombées, vous comprenez les retombées, le FC Barcelone, hein Maintenant, comme vous ne savez pas négocier les contrats, voilà. Dès que vous voyez un joueur, oh là là, oh, mamma mia. Et puis vous sortez l'argent, hein Sortez l'argent, parce que là, ce joueur... Maintenant, je vous le dis, il va prendre sa carrière ultra au sérieux. Vous comprenez Ousmane Dembélé est encore jeune, messieurs-dames. Il est encore très très jeune. Il est encore temps d'investir sur lui. Et là, comme vous pouvez le savoir, Nasser ne manque pas une, une opportunité comme ça. Comme vous pouvez le savoir, là aujourd'hui, le Bayern est sur le dossier, Manchester City aussi, le Paris Saint-Germain aussi. Voilà, Donc tous les gros clubs sont sur le dossier. Et qu'est-ce qu'ils vont faire ils vont lui donner le salaire qu'il mérite. Mais oui Vous voulez qui, là qu Qu'est-ce qu que le FC Barcelone peut faire à part, à part prolonger Dembélé avec le prix qu'il demande Rien. Rien. Parce que vous avez payé des joueurs à je ne sais pas combien. Aujourd'hui, ils ne jouent même pas. Même Pjanic. Comment vous l'avez traité C'est du grand n'importe quoi. Oh là là, vous êtes dégueulasse non, vous pouvez dire ce que vous voulez, ouais, le Paris Saint-Germain, voilà, vous avez fait ça à Thiago Silva, vous avez fait ça à Cavani, blablabla, ouais, ouais, c'est des malententes, il y en a eu, il y a eu deux, il y en a peut-être eu d'autres, oui, voilà, mais bref, mais là, c'est vous, c'est vous qui êtes dans la sauce, et là, Ousmane Dembélé, il a en total droit de demander ce salaire, et je suis totalement d'accord avec lui, si vous ne payez pas, lui, il ne prolonge pas. Parce que nous, on vous connaît, vous, les barcelonais. Vous allez dire, ouais, voilà, on te prolonge voilà, pour 8 millions. Euh, pour, pour, voilà, et, et puis, si tu fais des bonnes performances, on peut monter jusqu'à 15 millions. Et puis après, l'an il vient. Hein, vous lui donnez 35 millions. Et toutes les passes décisives, pardon, toutes les passes c'est Dembélé. Bonne de dégueulasse. Comme moi.